Donc, nous déjà que nous avons et nous avons nous nous que pour nous avons que nous avons nous avons pour que nous pour que que et même qui c'est là, tout le monde va tout le monde mais nous nous un changement pour ce Et il faut que bien et les qui sont concernés, ils ont puis les qui puis tout ça et tout ça qui est pensé, des petits torselles, des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 Donc ce tu sais que tu fais par rapport avec l'autre est-ce est... est que quoi? tu vois, par rapport avec l'autre zone oh, qui là. qui, est, qui est pas et ton seul sont les et le droit Et que c'est par rapport à ce que Il y a un pilier, les médias se qui mal dans ton seul. Par rapport à ce je dirais, à la réalité, pas la situation, mais ils veulent faire ça.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 c'est ça que les gens pensent des zones les ne pas directement. Et ce c'est pas c'est pas comme C'est comme C'est nous-mêmes si dans la là, qui mettons ensemble nous nous nous ensemble pour acheter de l'eau, pour acheter de l'eau, pour acheter pour nous Pas aucun leader politique, aucun ni quoi X, ni comme Y.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 Regardez Depuis a je Depuis longtemps, elle Mais que vous, isolé par Oui, de vous allez la devant la C'est pas dans la nettoyage ou même tout profiter de 20 ou pour ou 20 oui, calme 20 ou 20 ou 20 ou oui nous oui nous oui a... oui 20 ou 20 ou 20 ou 20 les gens ne peuvent marcher, ils ne peuvent pas bouger rien. Pour les gens qui ne peuvent pas pas ils pas Toutes les choses, les choses, les choses, les choses, l'État dit les choses, les choses, dollars dollars 40 dollars par tête. Pour nous vivre en paix, pour la voie, les et nous sommes haïtien, pour nous mettre pour nous pour nous mettre la tête, pour nous mettre haïtien, nous mettre pour pour nous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 Oui, pour chacun, il m'a tirer. Les chats mes mes nous même courir, n'a ils couru, ils, ils ont ils nous plaît. On a changé le système, c'est la police. C'est la police, nous, c'est oui. frère, frère, nous, nous sommes tous sont yes, là la la l air. L air, oui, oui, 16, nous sommes tous celles-là, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, pas nous, police, nous, pour la nous, police. La police, nous, la police, la, la police, nous bon c'est lui même qui -qu so a protégé nous, même pas qui pour la police. Ça ça, monté pour sa chance, pour sa ça pour sa chance, pour sa chance, pour sa pour je pour malade, je ça malade, chance, pour sa chance, pour sa pour sa chance, pour malade de pour sa chance, pour malade pour pour sa pour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 on passé, à pas problème, a fonctionné. Bon, je pense que ça a été bien... Bon, on a passé à là, passé Bon, a pour a fonctionné OK. okay. okay. okay. C'est le message que vous comprenez, ça avez C'est le message que, que, que... tout le oh yeah, a passé normal. On va nous va ne des pas On des On va va faire va va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 n'a pas t'il? Nous voulons toi, Sylvine, même toi, Sylvine. Oui, enfin le monde qui t'es ennant, pour y retourner vivre, rétablir la caille, parce acheté. acheter. Nous voulons tout pour toute diaspora rentrer en pays libre, a faire mon tour, c'est y a peur pour y rentrer. Nous même dans zone non, nous pas n'emballer ça. Nous voulons pour toute diaspora rentrer vivre dans pays.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 et malgré machines, nous dit dans le Il que pas pas là la même on a taiser les désert des autres des désert mais pour une activité quoi pas le marché là autrement ne dit d'adapter là mais ressentir ce dans Que você quer que você fale? Que Que Que Que Que C'est le même C'est le Sinon un par les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 Yo, yo, yo, yo, Pile, yo yo e si mon Yo, yo. yo on si La police vini fait tout ça. je ne nous nous à nous nous, nous, et ceci tout le prenons le le tout le monde là, tout le monde tout le monde là, son peuple qui nous disons non, nous disons non, ça fait nous, disons pas dit que ça, dit que ça, on que ça, que ça, que moi que que de que Nous disons que nous pourrions porter toute la rue, toute doit porter. Nous parlons au mois de décembre, faut que l'école Nous avons besoin de l'hôpital, nous avons besoin de sécurité. Nous besoin de manger, nous besoin de l'eau. Nous pas nous tuer, nous vider des balles sur nous. Nous faisons trop mal. Nous ne pas nous de l'État, nous mêmes nous tête parce que nous ne pouvons nous Nous pas faire de jardin, Nous ne pouvons pas nous de Nous pas nous Nous S'il vous plaît, monsieur, quittez mon tranquille.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 Donc nous déjà à tout le monde qui depuis passé et je veux dire pour garantie que nous avons tout le monde mais qu'on est à la fois pour ça gens qu'on nous avons le monde vie qui là tout comme ça doit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 Pour que y'a mal vanné nous. Mais nous même, nous nous faisons de politique. Nous faisons initiative. ça que nous pensons de la zone, pour que nous ne nous faisons pas salier directement.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 Si quand nous sommes ensemble avec vous là, nous non, si vous avez au niveau de ton service. Bon, ici, nous pas de problème. Et nous vivons très bien. Et nous pas de problème. Il pas de problème. et nous a pas nous problème. a pas de, de, demain, de Nous Il nous même nous.. Avons nous bah, nous nous. nous a pas Nous même nous. Bon. nous avons et nous même nous parlons à la police. Ouais. Nou ah, nou là nou nous parlons à la police. En quel monde Nous, là, pour <m> nous protéger, nous, nous, pas un problème. ou nous, nous, a nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, est nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, jeunes des jeunes, nous, nous, nous, nous, nous, 60 nous, tête nous, nous, nous, monde nous, nous, nous, nous, les sont nous, nous, nous, les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 Pour être torsel. et mon nous espérons calme ça pour qu'il est, est? Oui. pour qu'il est pour tout temps, temps, tout tout tout ça, tout ça, tout tout le monde ouais, tout tout ça, tout le monde pour tout tout et fermé, oui. no, coup, oui, je, aussi, nous, oui, pas la famille. Vous n'avez pas enfin nous fait sen? ça. Mais ça pas nous vous fait aussi, normal, pas ça. Vous n'avez pas fait ça. Vous même pas fait ça. pas ça. Vous n'avez nous fait a pas fait courir, non parce que pas journaliste? Vous pas besoin ça. Vous n'avez pas Vous ça. Vous pas ça. Vous pas Vous pas ça. Vous Vous pas fait ça. Vous n'avez nous fait la Vous parce que lui-même, il représente le peuple. Sans journaliste, pas qu'il pays. Hmm. Les tout est un policier, tout est un journaliste. Mm. Comment est-ce qu'il de pays Il pas de mes pays. Les pays. Les journaliste, sont là pour protéger nous. Même il y a un monde qui est pour nous. Jésus est pour sauver nous.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 tout tout travail ça au boss son même c'est là qui fait tout travail ça ou là côté tout nous travail l'État non pays d'Haïti ou pas si pas de côté où vous pas ou de ceci bagay là s'il possible pas un droit pour caser ou voilà moi même c'était pour n'y aller un travail obligé nous tenons mon chèque un travail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 Ah, mais qui message me pour oui, nous travailler. Et tant que boss, pour nous travailler, oui. Mais les dit nous mauvais, ne mauvais. Nous pas mauvais. Nous pas Nous pas Nous pas Nous ne sommes pas Nous Nous ne pas pas Nous Nous Nous pas Yo, yo, yo, disayou, pas dule, pas dule je dis ah, ça, ça C'est le qui déjà Qui met ça vous? Non, mais on a choisi. Mais ce pas nous fait pas qui faisons quitter non C'est même l'État qui cause. quitté mais ce pas nous. Ce pas nous qui cause qui quitté Moi-même, moi-même, moi-même, je suis même là. qu'on c'est les vous qui Dans samedi, gens qui ne OK, merci. a avec, avec, avec pour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 Machine moutée, machine dessin monde tout bas sur travail là, il y bien propre, grâce à votre nous sommes vite Vive vite l'homme. Depuis qu'il a commencé parce Non, il a été tué. Il a là. tué. Il a été Il a